Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous J'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez tous en forme. En tout cas, moi, ça ne va pas du tout. Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi Non, là, ça ne va pas. T'as vu, je t'ai fait deux introductions. Une introduction où tu croyais que tout allait bien, tout était heureux. Et là, bam Je suis venu te montrer à quel point je suis énervé encore une fois parce que Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois été mis à l'écart par l'entraîneur de Manchester United. Mais cette fois-ci, on a pu observer que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous étions à côté, en train de voir l'entraîneur remplir le vase comme un dingo. On lui disait « Mais qu'est-ce que tu fais Ça va déborder !» Lui, il était là « Je m'en fous, je continue !» Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé Le vase a débordé, on a pu voir que l'eau, elle est partie partout. Cristiano Ronaldo a complètement refusé de rentrer sur le terrain face à Tottenham. Il a quitté le stade sans prendre ses affaires, sans passer par les vestiaires. Il est sorti avec ses crampons. Ça veut dire que on entendait le bruit. Clac, clac, clac, clac. Et il y a des gens qui étaient dans la rue et qui disaient « Oh, il y a une fille qui arrive. » Ils ont dit « Oh non, c'est CR7 » Tu te rends compte de cette dinguerie Tu te rends compte de ce que CR7 a pu vivre habillé en crampons dans les rues de Londres ou je ne sais où en Angleterre Hein Vous vous rendez compte de la violence de, de, ce que, de ce que Manchester United est en train de faire traverser à Cristiano Ronaldo De ce que cet entraîneur est en train de faire traverser à Cristiano Ronaldo Carrément, Cristiano Ronaldo s'excuse alors que nous voyons, nous sommes témoins de tout ce qu'il est en train de subir. Attendez, ce mec a quand même 5 ballons d'or. Qu'est-ce qu'un entraîneur fait avec un joueur de classe intergalactique et il le met sur le banc Non mais lui, il va falloir qu'il aille consulter. Il va falloir qu'on aille faire des enquêtes sur son passé. Est-ce que lui... Ce n'était pas un fan de Cristiano Ronaldo, à qui Cristiano Ronaldo a refusé une photo. Est-ce que sa femme n'est pas amoureuse de CR7 Pourquoi a-t-il la haine comme ça contre CR7 Je ne comprends pas. Hein Je n'arrive pas à comprendre. Tu es un joueur qui influence plus d'une partie de la planète. Une grande partie de la planète. Pratiquement tous les hommes qui aiment le foot sont impliqués influencé par Cristiano Ronaldo. Tu te rends compte Et toi, tu viens, tu le mets sur le banc. Tu te prends pour qui Hein Pour qui tu te prends On n'a rien dit. On a dit, bon, voilà, CR7, il est un peu vieux, d'accord, voilà, il rate un petit peu plus d'action que d'habitude, mais bon, voilà, il est sur le banc, c'est quand même dur. Tu l'as mis sur le banc, jusqu'à la reine Elisabeth, elle est partie. Ils ont changé de gouvernement toi, tu mets Cristiano Ronaldo sur le sur, sur, sur le banc. Alors là, franchement, euh, je n'arrive pas à comprendre euh, ce qui se passe. Et là, carrément, mesdames et messieurs, l'entraîneur demande la rupture du contrat de Cristiano Ronaldo. Il demande à ce que Cristiano Ronaldo soit littéralement éjecté. Ou qu'il y ait quelqu'un qui l'achète en janvier. Vous vous rendez compte Oh non Mais non, mais là, il y a des gens qui disent que le monde est méchant. Mais eux c'est des petits bambins, le monde n'est pas méchant, le monde est violent! Oh là là! Le monde est d'une, d'une violence! Mais c'est, c'est, ça a tombé par terre! Ça a se cassé la cheville! Ça a se retourné les yeux! Ça a se couper les cheveux!